Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je teste vraiment. Et oui, je sais qu'il vous a manqué ce petit vraiment. Et j'adore insister parce que je sais qu'il y en a qui détestent <rire> la connasse. Ah je m'aime, j'aime être une connasse. Alors peut-être qu'il y en a qui sont déçus parce qu'ils s'attendaient à un jeu test vraiment AliExpress. Ça sera le prochain, promis, il me manque un colis. Hein Putain de colis Du coup j'ai reçu celui du site One Science Je ne sais toujours pas comment ça se prononce Mais je l'ai reçu avant du coup je me suis dit Bébé, je vais le filmer. Obligé, bibiche, je le filme. Si vous ne connaissez pas la différence entre une revue et un jeu test vraiment, tout sera mis en barre d'infos. Donc j'avais fait une revue il n'y a pas longtemps, donc en partenariat avec le site que je vous mettrai dans le petit i. Et donc là, j'ai refait une commande, mais avec mes petits sous pour voir s'il y avait une différence. Donc vous allez le voir par la suite. Lors de ma revue, vous l'avez vu, j'étais hyper contente du site. J'avais adoré les vêtements, j'avais eu aucun frais de douane, aucun frais de port et tout le bordel. Bref, j'avais juste adoré. Et donc là, on va voir si j'aime autant Si tu veux voir mes autres vidéos, je teste vraiment, je te, les, je te mettrai en fait toute la playlist dans le petit i, voilà, si tu veux voir toutes les autres, quel site j'ai testé, comme ça tu me redemandes pas un site que j'ai déjà testé. Eh mais mon bouton, mais il se voit de ouf en fait. Je vous jure, c'est même plus un bouton, c'est une montagne. Donc pour vous parler du site, j'ai acheté 5 produits, euh, j'ai pas trop varié, vous allez le voir, j'ai pris à peu près les, que des pulls, mais j'adore les pulls et j'en avais besoin pour cet hiver. Sorry not sorry, donc du coup je n'ai pas payé de frais de port parce que ma commande était au-dessus de 40$ dollars, donc ce qui fait à peu près 38€, 37€ et donc je n'ai pas payé de frais de port et je n'ai eu absolument aucun frais de douane euh, il est comme ceci donc vous voyez il est quand même assez imposant, il est assez lourd mais j'ai eu absolument aucun frais de douane donc trop cool tout simplement parce que j'ai choisi la livraison China Post et avec cette livraison là en fait la livraison est beaucoup plus longue puisque j'ai attendu à peu près 3 semaines pour recevoir mon colis mais on n'a pas de frais de douane, donc à choisir entre une livraison plus courte avec masse de frais de douane. Oui, ça m'est déjà arrivé et quand on te demande 40€ de frais de douane alors que ton colis il en vaut 20€, t'es genre... Comme quand j'avais eu le partenariat, ils ont emballé les produits exactement de la même manière, c'est-à-dire dans des petits pochons avec écrit le nom du site... Donc vous saviez, ça j'avais adoré lorsque j'avais reçu euh, la première commande. Donc trop contente bah, de voir en fait que c'est pas parce que j'étais en partenariat avec eux qu'ils ont fait ça. Donc ouvrons ceci. Donc c'est un pull, comment on appelle ça Les gens intelligents appellent ça lit de vin. Moi j'appelle ça violine rouge. La qualité est trop trop bonne. Et je suis trop contente bon Il est tout simple hein, mais j'adore les pulls tout simples, surtout bah, pour l'hiver là. Donc j'ai pris une taille L et j'ai très très bien fait. Mais en fait sur la photo là, ça se voyait qu'il était court, qu'il était serré et moi je voulais un pull plutôt loose. Et donc j'ai très très bien fait de prendre une taille L, euh, en plus il est un peu crop top, donc là il va m'arriver bah, comme un pull en fait, comme si j'avais pris un S d'un pull normal. Euh, comme la dernière fois, il y a bien les étiquettes Once, Yance euh, sur le pull, donc c'est trop cool, pas de contrefaçon ou de chose comme ça, donc je suis très contente pour ça. Encore une fois c'est un pull très basique mais qui est très très bien fait. Euh, qui est un peu plus court devant que derrière. J'aime beaucoup ces petits pulls Ah yes Oh la vache il a l'air trop bien Toujours emballé de la même manière, hein, ça, ne, ça ne change pas. Et je suis trop contente de la qualité Donc en fait c'est un sweet euh, Go sit on a cactus, donc un sweet vraiment sweet, hein. c'est pas le pull, c'est le sweet genre de la flemme. Donc ça, ça va plus être pour chez moi ou plus pour l'automne. En fait il est hyper moltonné, hyper doux et hyper chaud mais il est très court. Et je me vois mal sortir avec un pull crop top, je vois pas trop l'utilité, surtout en hiver. Mais je me dis que pour la maison, euh, ça va être grave, grave cool. Donc euh, voilà, et puis j'aime trop l'expression, va t'asseoir sur un cactus, euh, traduction, va te faire foutre. J'adore, c'est complètement fait pour moi. Ça va être le petit pull cozy pour la maison, cozy cocooning. J'ai pris une taille M et je pense que j'ai bien fait encore une fois parce que ça m'a l'air petit sinon. Au niveau du texte, c'est vraiment brodé dans le truc, c'est pas genre un sticker collé dégueulasse moche. Donc je suis très contente, voilà. Encore une fois, j'aime beaucoup et je suis pas du tout déçue. On passe à un article que j'appréhende parce que sur le site, ça a l'air d'une robe pull trop belle, trop chaude, trop euh, large et tout. Enfin, tu sais, le genre de robe tu mets quand t'as la flemme, quoi, tu vas en cours et, et voilà, qui te tient trop chaud. Euh, la matière, je m'attendais pas à cette matière-là. Je m'attendais vraiment à une matière genre maille, vous voyez, genre le gros pull en bas, en maille, quoi. Ouais, c'est pas du tout la même matière que sur la photo. Euh, je trouve que ça ressemble pas trop, en fait. Je suis un peu déçue pour le coup parce que la matière est très très très très fine. Euh, ça je vais pas pouvoir mettre ça cet hiver en fait. Je voulais vraiment une grosse robe pull euh, pour cet hiver. Donc, vous voyez en fait c'est un col roulé. Euh, donc c'est pour ça que je voulais vraiment la robe chaude tu vois. Mais après je me dis je vais pouvoir la porter hein. Elle a l'air d'être à ma taille. Ça va le faire pour l'automne mais je m'attendais vraiment à une grosse robe d'hiver. Je suis un peu déçue parce que euh, j'avais hâte vraiment de recevoir la commande. Notamment pour cette robe pull. Et euh, je suis un peu ouais je suis mitigée. Vous allez me dire, elle est quand même bien, elle est portable, etc. Mais pas pour l'hiver, je trouve. Et elle ressemble pas à la photo. C'est ça qui me déçoit surtout, c'est la matière. C'est que ça, c'est vraiment fin. En fait, c'est une ceinture. J'en ai déjà une comme ça et j'aime trop, trop, trop, trop, trop. Vous savez, c'est les ceintures à double boucle, comme ça. Un peu western et j'aime trop le style. Et je trouve ça vraiment trop joli. Elle, elle est super fine, donc beaucoup plus fine que celle que j'ai déjà. Et en fait, la mienne, elle est, elle est un peu cassée en fait. Enfin, parce que pareil, en fait, j'achète jamais de cuir. Que ce soit pour les chaussures ou autres, j'achète jamais de cuir pour des raisons d'éthique. De... Du coup, bah à chaque fois, je préfère acheter plusieurs euh, ceintures en simili-cuir. Et même si c'est pas cher et que ça se bousille vite, du coup, bah je préfère. Voilà. Et voilà comment elle est c'est du faux cuir, du coup. Enfin. Elle est mate, elle est trop jolie, elle est un peu marronnée, c'est un noir marronné, enfin elle est trop trop belle, et, euh, et elle a l'air d'être à ma taille et tout, enfin d'être à mon tour de hanche, donc ça c'est trop cool, et j'aime trop les ceintures comme ça, elle était pas chère du tout, et euh, je suis vraiment pas déçue de la qualité. Et le dernier article, il s'agit d'un portefeuille, parce que le mien est complètement mort, ça fait des années que je l'ai, euh, je l'avais acheté pareil en faux cuir, et il est trop trop bien emballé. T'es, mais c'est trop bien emballé quoi, genre j'ai un petit tote bag, once once. Oui, bon, j'arrive pas à le dire Et... Wow oh la vache, il est trop bien En soi, il est tout, tout simple, en fait. C'est un portefeuille noir, mat, avec des petits clous, euh, des deux... Avec une fermeture du coup et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, en fait, on a... Euh, je vais vous montrer, hein. On a une petite poche centrale, donc pour mettre... Moi, à chaque fois, je mets mes billets et mes pièces de monnaie dedans. Et on a des petites poches pour toutes les cartes, cartes de fidélité, cartes de crédit, euh, cartes d'identité, enfin tout ce que vous voulez. Il y en a énormément, il y a pour beaucoup beaucoup de cartes, donc c'est trop trop cool, je suis trop ravie franchement pour le prix. Il est trop bien, il ressemble énormément à celui que j'ai. Voilà tout le monde pour cette vidéo, je teste vraiment Yance, Wants... Pour vous donner mon avis général sur le site, alors honnêtement pour avoir testé du coup en partenariat et hors partenariat, c'est strictement la même chose, j'ai été traité de la même manière qu'un client lambda, vous l'avez vu, c'est exactement la même chose, je l'ai reçu de la même manière, j'ai pas eu de problème de paiement, ni de frais de douane, ni de frais de port, etc. Donc ça reste un site chinois, du coup euh, bah, on peut être déçu, vous l'avez vu là avec la robe pull. J'étais un peu déçue, euh, sur le site en fait il n'y a pas beaucoup de commentaires, il y en a même très très très très peu sur le, bah, sur le site, comme sur le petit, la meuf qui se répète. Du coup on peut pas trop euh, se... se rendre compte de ce qu'on va recevoir. Oh pardon Oh j'ai fait le en parlant Les déceptions ça peut arriver, ça reste un site chinois. Mais voilà, pour vous dire, j'aime beaucoup ce site, je trouve ça bien parce qu'il n'y a pas de contrefaçon, il y a des étiquettes avec le nom du site sur tous les produits. Ça c'est vraiment une bonne chose, c'est pas très courant avec les sites chinois et c'est pourtant quelque chose je trouve de très important. La qualité des produits en très grande majorité du temps sont... est, vraiment... est vraiment là, la qualité est là. Si vous voulez un des articles que je vous ai montré, que je vous ai dit que j'aimais, foncez parce que honnêtement voilà moi je vous donne toujours mon avis honnête donc euh, j'ai vraiment adoré les articles que j'ai dit que j'adorais. Ça reste un de mes sites chinois préférés avec le site SHEIN que j'avais déjà testé aussi. Voilà du coup pour cette vidéo je teste vraiment la prochaine promis, c'est AliExpress qui arrivera d'ici quelques semaines, promis, promis Promis, promis. Et voilà. Et du coup, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao